Bienvenue dans ce webinaire consacré au 25e édition du label National Territoire Ville et Village Internet. Vous êtes aujourd'hui une cinquantaine d'inscrits, dont la moitié sur cette réunion virtuelle, pour en savoir plus sur le label. Vous êtes soit élu, soit des agents de la collectivité de toute la France, de toute taille. Donc, comme ça a été dit précédemment, je suis moi-même maire adjoint sur la commune de Maurepas, une ville de près de 20 000 habitants dans les Yvelines. Euh, donc, euh, si jamais vous, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat en, en rappelant le nom de votre commune, votre département, le nombre d'habitants. Euh, ça permettra de, de voir la diversité des, euh, des territoires représentés. Et donc, en tant que membre du conseil d'administration, je vais vous présenter brièvement l'association. On passe à la diapositive suivante. Donc, euh, Ville Internet est une association d'élus locaux rassemblée autour d'un thème de l'Internet citoyen. Euh, dès l'arrivée de l'Internet en France, elle s'est donnée la mission d'accompagner le déploiement des politiques publiques numériques locales et elle organise depuis 1998 le label national Territoire, Ville et Village Internet qui offre une graduation allant de 1 à 5 arrobas qui sont remis en fait, chaque année à plus de 250 collectivités de, de l'Hexagone et des autres mers. Depuis 2019, elle réunit chaque année le Congrès national des élus, des élus au numérique. Et avec ces, ces chiffres clés, vous pouvez voir qu'avec qu le temps, ce sont aujourd'hui près de 2000 collectivités qui ont, ont été labellisées, euh, plus de 11 000 auteurs de l'Internet citoyen qui partagent l'information sur la plateforme Ville euh, Internet. On passe à la diapo suivante. Voilà. Euh, donc, voilà. Euh, donc, L'association euh, euh, est reconnue par l'État et une vingtaine de partenaires. Euh, L'association est, de, enfin, est une, une ressource de veille active et d'échange d'expérience avec les acteurs locaux. Elle est spécialisée dans la thématique numérique. Euh, Ville Internet est partenaire de l'ensemble des associations des généralistes représentatives de toute taille de collectivités. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, euh, comme indiqué euh, au tout début, c'est une association d'élus. Donc, euh, l'association est, est transpolitique. Elle réunit dans son conseil d'administration 24 maires euh, ou leurs représentants de collectivités diverses, avec, euh, par exemple, euh, dans, les, dans ses vice-présidents, euh, le représentant du village de Nouan, dans la Sarthe, environ 300 habitants, et l'euro-métropole de Strasbourg, plus de 500 000 habitants. Euh, mais si les missions d'association sont nombreuses, nous nous concentrons aujourd'hui sur le label Territoire, Ville et Village Internet. Euh, là, oui, 6. Euh, donc le, le, le label est, est d'abord une marque territoriale. Euh, elle est unique en Europe, elle est reconnue nationalement. Euh, et donc le label permet de, de mettre en lumière les actions euh, numériques de la collectivité, alors que celles-ci sont parfois peu perceptibles dans l'espace public. C'est un moyen de communiquer auprès de ses habitants, ses citoyens, de faire connaître les services qui la concernent et, et d'améliorer l'attractivité du territoire. Les panneaux d'entrée de ville euh, sont les, les, les premiers exemples du marqueur du label. Mais il y a d'autres levées de communication, le web, papier, presse. Voilà. Euh, je rappelle aussi une chose intéressante pour les élus qui sont sur euh, le pont. On, on est à mi-mandat, c'est aussi l'occasion pour vous, de, de faire un, un peu le, le bilan et présenter à vos administrés le, le bilan de ce que vous avez mis en place depuis le, le début de votre mandat. Euh, donc Actuellement, nous sommes euh, en 2023, euh, le 24e label a été remis en février dernier à Albi et euh, comme vous pouvez le voir, ce sont 257 euh, collectivités qui ont été labellisées, dont 13 territoires des, des EPCI réunissant à eux seuls plus de 200 communes. Toutes les régions euh, métropolitaines sont représentées ainsi que la majorité des territoires d'Outre-mer. C'est beau. La diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, euh, pour, pour la suite euh, de l'année 2023, euh, donc place à la participation du 25e label, avec cet anniversaire, puisque c'est les 25 ans du label, c'est une, une occasion particulière de s'engager dans sa participation. La cérémonie se déroulera cette année à Paris en février 2024. Ce sera un bon moment pour se lancer, enfin, c'est un bon moment pour se lancer. Comme je le disais précédemment, nous sommes à mi-mandat et pour beaucoup de collectivités, c'est le moment propice pour dresser l'état des lieux, des actions mises en place, identifier la place du numérique sur l'ensemble de la politique publique de la collectivité et donc de bien faire comprendre aux gens l'intérêt de vos actions. Alors, l'Atlas, euh, c'est un, un, un magnifique euh, outil. Donc, euh, les actions numériques que vous pouvez, que vous pouvez consulter euh, et publier sur la plateforme Ville Internet euh, sont dans un outil cartographique qui s'appelle l'Atlas. Euh, vous allez avoir l'occasion avec l'équipe Ville Internet euh, de le voir plus en détail dans, dans la phase comment participer. Euh, N'hésitez pas, enfin, vraiment, ça peut être aussi source d'idées. Euh, euh, sur euh, vos actions numériques à venir. C'est vraiment euh, un, un, un très très bel outil. Euh, n'hésitez pas à, à l'investir. Euh, sans, sans même forcément vous présenter au label, ça peut être aussi euh, une source d'information pour vous. Vous pouvez y mettre vos, vos actions euh, sans même pour autant euh, vouloir déclencher la, le processus du label. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment très intéressant. C'est un outil d'échange et de partage entre élus. Visibilité, donc euh, une, une fois que euh, vos actions sont publiées et avant même la, la vous pouvez bénéficier d'une visibilité nationale, en particulier auprès de vos pairs. Voilà, ça fait écho avec ce que je disais juste avant. Voilà, donc, euh, ne, ne pas hésiter à, à mettre vos actions et à regarder ce que font euh, vos, vos collègues élus. C'est très intéressant. Et l'un le, le dernier, euh, des derniers gros points, voilà, c'est ça vous permet effectivement de, de renforcer votre réseau. Euh, au-delà au des outils euh, et des informations, euh, Ville Internet, c'est surtout un, un réseau humain avec des maires, des élus numériques, des agents, qui soient DSI, responsables de com', médiateurs, associatifs. Euh, donc, tous ces acteurs de, de l'internet citoyen partagent une, une veille commune, euh, partagent leurs actions, leurs coordonnées. Euh, donc, les événements à distance, les grands rassemblements comme le congrès en octobre ou la cérémonie du label en février ce sont des moments précieux pour échanger euh, et, et partager votre expérience. Donc, n'hésitez pas à, à vous lancer. Voilà, C'est vraiment, vraiment un, un bon moment. Et donc, je vous laisse maintenant en compagnie de l'équipe Ville Internet, euh, Antonin et Mickaël, qui vont vous présenter les aspects pratiques de la participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, euh, Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, euh, c'est Eric Naudin, euh, adjoint à la ville intelligente pour la ville de Maurepas, euh, Ville saint et euh, qui est également euh, membre du conseil d'administration de l'association, euh, qui euh, donc a présenté euh, l'émission de l'association du Internet en, en un temps record. Merci beaucoup pour euh, cette concision. Euh, on va euh, maintenant euh, euh, rentrer dans une description. Euh, plus concrète du, de la méthode de participation, du processus de la participation au label. Euh, donc, euh, je me présente à mon tour, je suis Michael Bideau, directeur de l'ingénierie des connaissances pour l'association. Donc, je pilote euh, la plateforme Atlas que vous avez entre aperçu et, et dans laquelle euh, on va zoomer tout à l'heure euh, pour voir euh, comment, elle, euh, comment cette plateforme est utile aux collectivités. Euh, et euh, je vais laisser la parole à Antonin Offert, qui est responsable de la vie associative, que vous aurez l'occasion probablement d'avoir au téléphone, euh, si vous participez aux activités de l'association. À toutes et à tous, effectivement, j'encadre je, à la fois les participations au label, que ce soit les premières ou celles de longue date, et puis euh, l'adhésion à l'association, donc suis généralement l'interlocuteur des collectivités et de leurs référents sur cette démarche. Alors, la participation au label, effectivement, on va, on va la décrire. C'est déjà un, un procédure, une, procédure, euh, euh, une participation pardon, qui est annuelle, comme vous voyez sur votre écran, ça se passe sur une période de mars à novembre. Elle est ouverte à toutes les collectivités membres de l'association. Et donc, sur cette période qui commence donc là, qui est déjà entamée, elle déclare en ligne leurs actions de politique publique numérique. On va voir le détail, mais déjà, à savoir, vous pouvez commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, il y en a, a peut-être même déjà certains d'entre vous qui l'ont fait, à poster vos premières actions ou vos actions complémentaires pour monter votre dossier. C'est simplement l'envoi du dossier au label qui est soumis à l'adhésion finalisée. Lorsque vous constituez ce dossier de participation, ça prend la forme de fiches actions. Et chacune décrit en fait le service rendu par la collectivité et vous inscrivez ce service dans un référentiel. qui va être développé tout à l'heure. Et qui représente donc 16 grands, en, grands enjeux de, de politique publique numérique. Et une fois que ce travail donc de, de mise en ligne des fiches actions et d'inscription référentielle est réalisé, eh bien, euh, début novembre, un mois avant la, la réunion du jury, euh, la participation au label se clôt, elle est, elle est terminée. Et euh, on va voir dans un instant euh, ce dont il faut être absolument sûr à cette date, donc, euh, qui sera à peu près au 15 novembre cette année, ce qu'il faut avoir fait. Mais en attendant, je laisse Michael présenter la démarche d'évaluation qui suit les participations. Effectivement, donc entre la clôture de la participation début novembre et puis euh, la cérémonie euh, de remise du label qui a lieu début février de l'année suivante, euh, eh bien il y a une évaluation par euh, le jury. Le jury, euh, c'est un, un, une instance indépendante qui est composée d'experts du numérique euh, et des collectivités, avec notamment des personnalités du monde uni universitaire. Euh, donc C'est un jury indépendant, notamment il n'y a aucun élu local qui en est membre. Euh, et il est souverain quant à l'évaluation dans le cadre du règlement de la participation au label dont vous aurez le lien et la ressource tout à l'heure. Donc le palmarès des collectivités labellisées. Euh, il faut euh, savoir qu'il est euh, tenu sous embargo jusqu'à la cérémonie, à la fois pour la presse et pour les collectivités qui ont participé. Donc, il y a un, un petit suspense qui monte entre, entre mi-décembre et, euh, et la cérémonie début février. Euh, et ça permet en fait d'orchestrer euh, une communication nationale, conjointe, euh, qui fait résonner euh, avec toute sa force euh, l'annonce des collectivités labellisées euh, et la mise en avant des actions euh, correspondantes. Euh, donc euh, juste avant d'avancer, euh, une petite incise, n'hésitez pas donc, dans le chat à, à vous présenter, à dire de quelle, co quelle collectivité vous représentez euh, pour voir un peu la diversité géographique. Euh, pensez bien à couper vos micros euh, si, euh, euh, si ce n'est pas fait. Euh, et, euh, et voilà, donc là on va voir les, les étapes, c'est assez simple le nombre d'étapes pour, pour, pour arriver à, à finaliser ce dossier de participation. Antonin, nous t'écoutons. C'est ça. Donc effectivement, avant d'être évalué, il faut s'assurer d'avoir tout bien fait pour participer, donc pour avoir envoyé son dossier à participer au label. Euh, C'est assez simple. On va en voir là les, les quatre grandes étapes. Euh, je vais les détailler après, mais il s'agit donc, pour résumer, d'envoyer votre bulletin d'adhésion signé et donc de payer votre cotisation, euh, d'avoir bien des référents. Euh, élus et agents euh, sur la page de la collectivité dans notre plateforme, euh, d'avoir évidemment mis en ligne votre dossier d'action et ensuite d'avoir validé votre participation au label. La première étape, c'est donc celle de l'adhésion. Vous avez euh, là, sous vos yeux le, le bulletin euh, tel qu'une partie d'entre vous l'a sans doute déjà vu. Euh, pour résumer, euh, la participation au label est un des droits des membres, donc il n'y a pas de frais de dossier supplémentaires au-delà de de, de, du coût d'adhésion, qui est donc un tarif de 0,06 euros par habitant, 6 centimes d'euros par habitant. Vous verrez aussi qu'il y a d'autres droits, ça on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais je serai à vos dispositions pour justement m'assurer que vous avez conscience de l'ensemble de vos droits en tant que membre, notamment la participation aux instances, sachant que effectivement, la participation au label, comme je le disais, est un des droits. Euh, et que, évidemment, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes membre de l'association, de participer. Euh, mais en revanche, c'est indispensable de l'être pour pouvoir participer. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'il y ait donc des référents, ou en tout cas au moins un référent sur la page, qui mettent en ligne les actions. Euh, au moins, généralement, un élu et un agent, il n'y a pas de limite euh, au niveau du nombre d'acteurs qui peut être rattaché à la collectivité. Vous utilisez votre adresse email mail officielle, euh, comme pour tous les autres services en ligne. Euh, et ensuite, vous pouvez donc, euh, une fois qu'il y a une personne rattachée, administrer le rattachement de vos collaborateurs euh, en toute autonomie euh, et ensuite distribuer ben, les, les droits d'édition ou d'administration, euh, sachant que pour toute demande complémentaire ou difficulté, on est évidemment à votre disposition euh, pour, pour encadrer euh, le bon rattachement de, de vos collaborateurs et vous-même. Ensuite, là, on entre vraiment dans le vif du sujet avec la publication des actions. Donc, On va voir le référentiel tout à l'heure, mais par rapport à la fiche action elle-même, qui est vraiment au, au cœur de la participation au label, euh, c'est la fiche que vous mettez en ligne sur votre page à partir d'un simple clic au départ. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de champs à remplir. Euh, il y a Ces différents champs, ils sont pour la plupart facultatifs. L'idée, c'est quand même de mettre le jury en capacité de faire son évaluation, donc de... De décrire la meilleure manière possible comment vous, vous utilisez le numérique pour rendre le service. Euh, toutes ces actions sont publiées directement dans l'Atlas, donc visibles par les autres collectivités, euh, et également euh, par les citoyens et habitants, mais avec un accès plus réduit. Euh, et ça permet notamment après la cérémonie de remise du label de pouvoir regarder euh, les actions euh, publiées par les collectivités labellisées, notamment à des niveaux d'excellence, et puis de pouvoir s'en inspirer éventuellement, de prendre contact avec elles. Euh, et il y a même certains champs qui sont vraiment dédiés à ce partage d'expérience. Vous verrez, il y a un champ recommandation, par exemple, ou même le, le détail des outils utilisés, euh, les éventuels partenaires, prestataires, etc. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment pour accentuer, pour, pour aller encore plus loin dans, dans la mise en commun de, de, de vos retours d'expérience. Et je me tourne vers Mickaël, qui, comme promis, va vous, dédier, va vous décrire pardon, cette fameuse mosaïque et, et, et le référentiel auquel elle correspond. Donc, les, les actions euh, peuvent varier énormément d'une collectivité à l'autre, que ce soit selon la spécificité du territoire, le nombre d'habitants. Euh, et l'idée, vraiment, que d'un point de vue déclaratif, chaque agent, chaque élu qui va décrire l'action va avoir une grande liberté dans la description de l'action. Euh, et pourquoi Parce que la, le fait de faire ce recensement d'action, il doit être utile d'abord pour la collectivité elle-même. L'idée, c'est de vraiment d'encourager et d'aider à structurer ce travail de, de référencement des actions et pas uniquement de remplir un dossier. Euh, donc, euh, euh, ce que propose l'association euh, avec les années de participation des collectivités, c'est de regrouper euh, les grandes catégories d'usage du numérique euh, sous la forme d'un référentiel. Donc, C'est une mosaïque de 16 enjeux. Euh, donc, dans ces 16 enjeux, il y a 139 euh, services publics numériques qui ont été identifiés au fil des années par les collectivités. Euh, et donc, euh, dans un instant, euh, le, le, le mieux, c'est de vous présenter de manière très concrète avec une collectivité euh, le, le, le, comment se compose cette mosaïque avec des exemples d'actions. Euh, mais voilà, en tout cas, il est important de comprendre que le cœur de la participation se trouve dans la saisie des actions et euh, leur vue en mosaïque, euh, qui vous aide à faire une auto-évaluation avant de servir au jury pour, euh, pour dresser euh, le palmarès des villes à labelliser. Voilà, et donc dernière étape après la publication des actions et leur bonne inscription dans le référentiel, c'est la validation de votre participation. Elle est très importante, elle est même indispensable. Donc, euh, il vous faut vraiment vous assurer à la date de clôture du label qu'elle a été faite. Il y a un espace dédié sur votre page, comme vous le voyez. Donc, le, le référent se rend dans l'espace de participation au label, euh, vérifie un certain nombre d'informations euh, liées à la collectivité, euh, peut aussi faire un retour. Euh, mais surtout, euh, vous confirmez à ce moment-là que euh, votre participation euh, est bien effective. Vous recevez donc la confirmation. Euh, on vous invite à faire cette étape le plus tôt possible, tout simplement parce que rien n'est verrouillé en écriture après la validation. Vous pouvez continuer à éditer l'ensemble du dossier, y compris euh, les différentes informations sur la collectivité et vos retours. Et justement, euh, Mickaël va euh, détailler euh, ces, ces possibilités d'évaluation. Donc, euh, voilà sur le papier euh, la, le processus de participation au label. Euh, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir à la fois un lien de rediffusion de la vidéo, un, un lien privé, pour retrouver ces explications, et puis le, également les diapositives qu'on a présentées, donc cette page de ressources, vous allez pouvoir la retrouver avec les liens essentiels pour retrouver les informations concernant l'adhésion, le lien d'inscription de, des acteurs dans l'Atlas qui est gratuit et ouvert à toutes les collectivités françaises pour partager des actions, et puis le règlement du label pour se préparer à, à faire ce premier pas vers l'évaluation. Euh, donc, euh, ce que je vous propose euh, maintenant, c'est euh, euh, de mieux illustrer les rouages de la participation, comment ça se passe concrètement dans une collectivité et des exemples euh, euh, d'action d'un territoire. Donc, j'invite euh, Tamia Mori à nous rejoindre. Euh, Pamela euh, Morey, donc elle est responsable du service aménagement numérique. Euh, donc c'est en Corse, à la communauté d'agglomération du Pays ajaxien, euh labellisé 5 euh, en 2023 et 5 depuis de nombreuses années, ce qui lui a valu euh, la, la distinction de territoire d'excellence numérique. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, je suis chef du service numérique à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. C'est un service qui est euh, mutualisé avec la ville euh, principale, disons, centrale de notre communauté d'agglomération, qui est la ville d'Ajaccio. Euh, donc, en tout, ça représente 80 000 habitants. Euh, et en effet, c'est neuf années euh, consécutives de labellisation 5 uh, arrobas, donc uh, on, commence, uh, uh, on commence à être habitué à remplir notre uh, participation au label. Uh, et uh, pour cette participation-là, on procède vraiment uh, sur les différentes étapes qui ont été présentées par Antonin et uh, Et moi, je me positionne surtout en posture de chef d'orchestre, uh, puisque des actions autour du numérique sont menées par d'autres directions, pour notre, pour notre collectivité, et donc euh, moi j'ai plutôt le rôle du chef d'orchestre d'essayer de centraliser toutes les actions qui ont été menées. Pour notre euh, cas, on se sert d'un fichier collaboratif intermédiaire avant de renseigner sur la plateforme du label, euh, afin de pouvoir harmoniser, apporter un peu des, des éléments euh, euh, d'uniformisation sur les sur les différentes actions avant de les poster sur la plateforme du label, euh, qui est, enfin, je confirme qu'elle est très intuitive et que euh, c'est assez, euh, assez simple d'utilisation. Il y a notamment euh, des champs, disons plutôt obligatoires et des champs facultatifs, qui fait que euh, pour certaines actions qui sont euh, simples, euh, on renseigne seulement les... les, les, les, les les champs principaux et pour d'autres actions phares, là, on peut apporter plus de détails euh, pour partager avec les autres collectivités, pour vous permettre euh, de vous en inspirer, de voir quels ont été les partenaires, quelles ont été euh, les technologies utilisées. Alors, je propose d'aller euh, tout de suite emmener euh, directement sur la plateforme euh... Euh, donc, quand on arrive sur villeinternet.net, euh, euh, on a donc le site euh, éditorial de l'association. Vous pouvez trouver euh, une veille nationale sur l'actualité du numérique et sur les actions de l'association. Euh, et par l'accès Atlas ou Mon Portail, euh, vous pouvez vous connecter, euh, arriver dans un espace personnel euh, et celui de votre collectivité. Donc, euh, l'Atlas. Euh, dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure. C'est donc une cartographie nationale. Euh, vous retrouvez euh, sur la droite euh, l'ensemble des actions euh, publiées par les collectivités. Donc là les plus euh, les plus récentes en haut. Vous retrouvez euh, les pictos euh, de la mosaïque, les différents enjeux. Donc par exemple vous pouvez filtrer sur les actions euh, qui ont un lien avec la démocratie locale euh, ou avec euh, l'éducation, par exemple, voilà pour donner. Euh, deux exemples de très parlants. Euh, et bien sûr, vous pouvez vous déplacer sur le territoire euh, en cliquant sur les zones des régions, puis des départements. Euh, et euh, vous pouvez également rechercher, euh, euh, donc là, je vais chercher la communauté d'agglomération du pays ajaxien euh, pour que nous voyagions tous en Corse et, euh, et retrouver donc, le zoning du territoire et les actions euh, de ce territoire dans la vue en atlas. Euh, il y a également donc une vue euh, qui est celle de la page de la collectivité, euh, où on va retrouver sous une autre forme les différentes actions euh, publiées, euh, avec un système euh, d'épingle pour les actions phares qu'on souhaite euh, euh, être mises en avant euh, sur, sur cette page d'administration. Euh, vous retrouvez dans cet espace, euh, donc effectivement, les différents acteurs qui sont inscrits, euh, des données euh, euh, sur, la, sur la collectivité, euh, sur euh, un peu sa fiche d'identité euh, et euh, l'historique des labels pour les collectivités labellisées. Euh, et euh, vous avez également donc, ce lien de participation au label euh, qui vous permet de déclarer euh, l'intention de participer euh, à la 25e édition. Vous avez ici un dossier de participation qui, euh, qui est pensé comme un dossier papier euh, qui a vocation à reprendre l'ensemble de la mosaïque euh, sous un format papier. Donc pour des personnes que vous auriez du mal à, à embarquer avec vous sur la plateforme, n'hésitez pas à le faire circuler ou à l'imprimer pour, euh, pour faciliter le, le partage d'expérience avec les acteurs. Euh, donc Ici, c'est pour euh, proposer de remplir plus d'informations sur la collectivité en elle-même les EPCI euh, qui sont labellisés en tant que territoire Internet ou un, un questionnaire supplémentaire par rapport aux, aux communes. Euh, et nous voici arrivés euh, donc, dans la mosaïque re, qui, re, qui regroupe ici l'ensemble des actions euh, de la CAPA. Et, euh, et donc, euh, donc voilà pour faire brièvement une présentation de l'interface, si j'ouvre par exemple en jeu éducation, euh, vous retrouvez sur la droite les actions qui ont été publiées euh, par la CA du paysage action. Euh, sur la gauche, vous retrouvez les différents services euh, publics numériques euh, qui peuvent être euh, rendus par, par vos actions. Et si je coche euh, euh, l'un de ces services, je vois les, les actions qui ont, été, euh, euh, qui ont été indiquées comme rendant ce service. Voilà. Donc, ça donne une vue d'ensemble. Vous avez des, des chiffres clés qui vont indiquer… Euh, euh, un, un, un niveau de, de complétion euh, sur, sur le référentiel euh, et euh, je peux peut-être prendre un exemple d'action pour vous montrer ce que donne une fiche action, on peut donc euh, y accéder depuis la carte, depuis l'Atlas, mais aussi depuis cette mosaïque, euh, donc par exemple qualité euh, de l'air dans les écoles et les crèches voilà donc là une, une fiche action euh, on retrouve les champs qui ont été remplis et si on passe en mode édition, on va avoir ici euh, les champs qui auraient pu être remplis euh, donc D'une action à l'autre, il peut y avoir des actions qui sont euh, circonscrites et, euh, et qui sont décrites de manière simple. Il y en a d'autres qui sont euh, plus complexes ou ambitieuses et qui nécessitent euh, plus de descriptions. Euh, on retrouve ici les services sur lesquels ont été indexés cette action et on peut compléter. Euh, une action peut, être, peut rendre plusieurs services. Euh, c'est vraiment à chaque collectivité euh, de doser un peu éditorialement euh, la, la manière de, de découper ses actions euh, en fonction des usages euh, du numérique dans la collectivité. C'est justement intéressant, j'en profite juste pour dire que c'est intéressant de pouvoir aussi le raccrocher à différents enjeux. C'est-à-dire qu'on eh ben, peut servir plusieurs usages, plusieurs services publics euh, qui sont bah, ici, justement, il y a trois enjeux. Il y a numérique éducatif, euh, mais il y a aussi euh, numérique vert <rire> euh, qui ont été mis en avant pour cette action-là. Et c'est bien d'avoir zoomé euh, dans l'enjeu éducatif euh, parce que cette année, on a postulé euh, à la mention supplémentaire numérique éducatif. On n'avait pas parlé des des mentions spécifiques. Euh, donc pour, le, pour nous, pour le paysage acacien, il y a eu trois euh, actions phares dans ce domaine-là euh, qu'on pourrait regarder. Euh, il y a euh, la mise en, à disposition d'écrans interactifs et de classes mobiles dans toutes les écoles de la ville d'Ajaccio euh, jusqu'en 2021 et dans toutes les écoles euh, des euh, neuf autres. Euh, euh, commune euh, en 2023. Euh, et donc cette action-là qui est euh, une action majeure et qui est à la fois euh, sur laquelle on a d'excellents de, retours de la part euh, euh, des écoles euh, et, et, et à la fois qui, qui, qui sollicite énormément nos services. Euh, donc dans, le, dans ce même enjeu-là, éducatif, euh, les, toutes les écoles et toutes les crèches de la ville d'Ajaccio ont été équipées de capteurs intelligents, de qualité d'air, donc euh, hygrométrie, température et taux de CO2. Et ces capteurs-là sont géolocalisés et euh, toute la donnée est récoltée en temps réel sur une plateforme qui permet euh, à la fois aux services techniques et à la fois euh, aux encadrants dans les écoles d'avoir une information de seuil euh, sur ben, le niveau de qualité d'air dans, dans les écoles et euh, qui permet à la fois de prendre des décisions sur le long terme et à la fois d'avoir l'information en temps réel. Euh, la plateforme, elle permet également de... Euh, de générer des alertes euh, SMS ou mail auprès des services techniques ou auprès des directeurs d'établissement. Et s'il y avait une action un peu d'un autre ordre à montrer, je ne sais pas si on a encore le temps, Michael, oui, euh, oui. ce serait euh, ben justement une action un peu plus stratégique, nouveau plan numérique territorial euh, qui, euh, qui occupe tous les services de façon transversale en ce moment, puisqu'il s'agit de définir les grands axes stratégiques de notre action numérique. Euh, et C'est un travail qui est réalisé de manière collaborative. Il implique euh, les élus, les agents, mais également les citoyens qui ont été sondés euh, grâce à une plateforme de participation en ligne euh, qui a complété euh, des ateliers de concertation citoyenne en présentiel. Donc celui-ci, euh, c'est vrai que notamment pour, pour élaborer notre plan numérique ter territorial, on s'est basé sur ce qui a déjà été fait. Et comme on s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé, eh bien, euh, la mosaïque, notre mosaïque, ça a été un moyen de communiquer avec notre prestataire, de lui dire, ben, pour euh, accélérer la prise de connaissance de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été fait, euh, on s'est servi de, ce, de, de cette page-là. Donc, euh, ça a été un, un accélérateur pour nous, euh, un peu euh, un, un bénéfice euh, dont on ne parle pas quand, on, quand on, on prend le temps et on fait l'effort de remplir cette page. Elle ne sert pas qu'au label, elle nous sert également comme euh, support de communication. Très bien. Et donc… Euh, euh... Là, on a pris quelques exemples au niveau d'une grande intercommunalité. Euh, je tiens juste à préciser pour les communes très diverses qui nous retrouvent, qu'il y a également donc, euh, des villes moyennes, des villages. Euh, donc, on retrouve des, des actions qui vont être tous sur ces mêmes usages transversaux du numérique dans la collectivité euh, et il va y avoir euh, de, des actions de, de dimensions très variées euh, sur l'ensemble des enjeux, que ce soit euh, la présence sur les réseaux sociaux et le site internet, euh, euh, ça c'est des choses auxquelles on va penser tout de suite, mais aussi des lieux d'accès public au numérique, des événements euh, autour de la médiation numérique euh, euh, ou de la, de la mise en visibilité de certains services aux habitants. Euh, et euh, donc voilà, euh, euh, N'hésitez pas à, la, à commencer à poser peut-être vos questions euh, euh, dans la conversation euh, pour qu'on puisse les regrouper. On va avoir un petit peu de temps pour, pour répondre aux questions. Euh, et, euh, et, euh, et donc là, je me semble on a des éléments, donc d'illustration, euh, des actions et de la mosaïque, euh, on a été plongé dedans. Euh, sur les conseils pratiques euh, et l'utilité euh, du travail pour les services, effectivement, on a eu des indications également. Euh, D'une collectivité à l'autre, euh, la pratique de la participation elle, va varier. Euh, effectivement, entre soit l'agent ou l'élu référent qui va se charger euh, de, de faire l'entonnoir sur l'ensemble des, euh, des services à questionner. On parle de services euh, mais ça peut aussi être des acteurs associatifs. Euh, les actions qu'on peut euh, renseigner dans la mosaïque ne sont pas forcément uniquement celles de la compétence juridique de, de la ville euh, au sens euh, très strict. Ça peut être également des plateformes euh, d'autres échelles territoriales comme euh, euh, des, des plateformes départementales ou, ou d'État dont le service est relayé aux habitants. Si, si ce travail de, de mise à disposition de l'usage euh, il est euh, relayé par la collectivité, vous pouvez publier l'action. Et de même, même si c'est une action qui se, qui s'appuie sur euh, le secteur associatif ou euh, les écoles, euh, eh bien effectivement, la collectivité a, a tout euh, le droit euh, de valoriser ses actions euh, sur la plateforme. Il y a vraiment l'idée de casser des silos et de faire communiquer ensemble l'ensemble des acteurs du numérique euh, autour de cet outil et de cette participation au label. Euh, une fois que le, que la participation est faite, effectivement, la collectivité a encore un rôle à jouer et, et c'est une autre partie à, à expliquer. Oui, tout à fait. Euh, donc, j'allais dire qu'on euh, a tout ce travail-là de préparation, remplir la plateforme, etc., valider sa participation. Ensuite, il euh, y a la cérémonie de remise des labels, euh, avec participation des élus pour, euh, pour nous. Euh, et ensuite, euh, c'est également un levier qui est très intéressant pour la communication auprès des citoyens, auprès des habitants de notre territoire, <rire> Et donc, en l'occurrence, pour le cas de la Capa, l'année dernière, euh, donc en 2022, lorsque, euh, de la, lors de la première labellisation euh, euh, Territoire d'excellence numérique, il y a eu un communiqué de presse qui a été produit, euh, notamment en se basant sur euh, les éléments de kit de communication produit par Ville Internet, et euh, qui a donné lieu à un article dans la presse et également euh, relayé euh, plutôt sur, le, sur les réseaux sociaux et sur euh, les médias en ligne. Eh bien, donc, chaque, chaque collectivité s'empare du kit de communication à sa manière et, euh, et euh, peut communiquer euh, auprès des habitants, bien sûr, puisque l'idée est de faire connaître les services qui sont déployés euh, euh, à, leur de, à leur endroit et, euh, et également la, la question des agents eux-mêmes qui portent ces actions euh, et, euh, et cette, euh, cette labellisation c'est un moteur pour valoriser le travail qui a été effectué et aller plus loin et, et continuer à questionner euh, les pratiques euh, et puis bien sûr sur la, la question du rayonnement euh, et du, de la relation avec les autres collectivités c'est quelque chose qui, euh, qui permet euh, d'avancer et de rendre visible tout ce qui est réalisé. Donc on est à votre disposition euh, euh, toute l'année euh, pour répondre à vos questions sur les missions de l'association, la labellisation et les outils euh, à votre disposition dans ce cadre. Euh, donc euh, encore une fois, vous aurez euh, cette vidéo euh, euh, en lien euh, après le webinaire et, euh, et l'ensemble des ressources. Euh, je vais euh, laisser. Euh, euh, quelques minutes pour que les questions se réunissent et euh, Antonin, peut-être que tu as déjà euh, repéré une première question, euh, euh, peut-être une, une habituelle pour commencer et puis on va voir s'il y a des cas par... On peut revenir dans la mosaïque hein, de la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien ou, ou dans l'Atlas pour illustrer. Mmh. On va prendre la première question hein, qui était sur euh, la différence entre une action phare et une action tunaisée euh, tout simplement. Euh... Elle est, elle est technique, mais euh, une action punisée, c'est une action que vous choisissez de faire remonter en premier. Euh, une action phare, c'est en revanche une action, une action sur laquelle vous, vous souhaitez oh. mettre un accent particulier. Et Je te souhaite compléter. Je te, je te laisse compléter. Oui. En, en réalité, là, je suis connecté avec mon compte d'administrateur. Donc, vous avez euh, un vocabulaire supplémentaire. Mais en, du point de vue de la collectivité, une action phare, euh, c'est une action qui est, euh, euh, qui est effectivement... Euh, importante pour cette année, pour la collectivité. Elle va être placée euh, au début de la liste des actions sur la page de la collectivité. Ça va être indiqué également à l'équipe de l'Internet dans le cadre de la veille éditoriale pour la mise en avant euh, des actions des collectivités dans, euh, dans ce qui est publié, dans la diffusion du courrier de l'Internet citoyen, qui est la, la newsletter euh, que vous, que vous recevez, ainsi que d'autres personnes intéressées par la vie numérique des collectivités françaises. Euh, voilà. Les actions punaisées, en réalité, c'est un outil uniquement réservé à l'équipe qui permet justement de faciliter cette mise en avant des actions. Donc, c'est un deuxième niveau, vous n'aurez pas ce bouton. Sachant que pour les actions phares, peut-être une information complémentaire, c'est qu'il existe un système de mention chaque année euh, et vous pouvez donc candidater sur un cahier des charges complémentaire à votre labellisation. Et euh, eh bien, si vous, si vous faites ce, ce, cet acte de candidature, avoir des actions phares qui correspondent au cahier des charges, évidemment, euh, joue en votre faveur. Je, dé, je déroule un peu la plot. Effectivement, les actions phares, elles sont indiquées par une ampoule une fois qu'elles sont sélectionnées comme telles. Donc, vous pouvez les retrouver en haut de la page de la collectivité. Euh, dans la mosaïque. Euh, dans la Mosaïque, euh, vous avez un autre picto qui peut vous intéresser, euh, qui est celui euh, du sablier. Euh, ça, c'est euh, lorsque vous participez depuis plusieurs années. Euh, euh, seules sont prises en compte dans l'évaluation du label des actions euh, qui sont réalisées, euh, qui sont indiquées comme réalisées ou en cours. Si elles sont seulement en projet, vous pouvez les renseigner dans la plateforme, mais elles ne seront pas prises en compte dans l'évaluation. Et de la même manière, si elles, sont, si elles ont été actualisées il y a trop longtemps, il y a euh, plus de deux ans, par rapport à l'année de la labellisation. Euh, elles ne seront pas prises en compte non plus, donc euh, euh, il y a une petite alerte avec cette icône qui permet de vérifier que c'est bien une action de l'ordre de l'archive, ou au contraire que celle-ci doit être actualisée. Donc un, ça encourage également à, à prendre du recul sur, euh, sur les projets et à aller plus loin dans le partage d'expérience, puisqu'effectivement ces actions euh, ne sont pas saisies que pour vous, elles sont accessibles publiquement. Euh, dans l'Atlas euh, sur les... Euh les premiers champs de l'action sont publics, donc ça permet de, une transparence avec, euh, avec euh, les habitants et les citoyens. Les derniers champs, eux, ils sont réservés euh, à la, au partage d'expérience entre les collectivités. Et donc, effectivement, euh, le fait d'actualiser une action qui est déployée depuis plusieurs années, ça peut avoir un grand intérêt, lorsque le service est toujours rendu aux habitants, d'avoir ce, ce retour réflexif qui peut être utile à la collectivité elle-même et également aux autres qui, qui sont présentes sur la plateforme. Alors, ça nous permet peut-être de, de répondre à une autre question qui était sur comment actualiser les actions d'une année sur l'autre. Euh, alors, donc, pour actualiser les actions, euh, euh, il y a ce bouton de crayon qui permet à tout moment euh, d'éditer de, de, les champs et de la réenregistrer avec l'icône en forme de dossier. Euh, et euh, donc le, le, le sablier lui a un indicateur pour pour s'assurer de, de ne pas oublier des actualisations. Euh, enfin je peux montrer euh, un outil complémentaire qui s'appelle toutes les actions. Donc là on est sur une collectivité 5kro base, n'ayez pas le vertige, il y en a beaucoup euh, mais euh, euh, là vous allez retrouver euh, l'ensemble des actions et des champs saisis euh, regroupés en, en un seul endroit. donc là vous pouvez retrouver une vue d'ensemble très complète également avec un export possible en PDF, avec ou sans les images pour être le plus concis possible, et également CSV ou JSON pour travailler avec d'autres outils, réutiliser vos données, que ce soit avec un tableur ou d'autres outils. On a une autre question qui est la plus liée à l'évaluation, c'est est-ce que le jury prend en compte la taille des collectivités, notamment des très petites villes alors oui, euh, le, donc effectivement, euh, je vais peut-être revenir sur la partie participation déjà pour prendre le point de vue de la collectivité, euh, mais lorsqu'on indique son intention de participer, on peut bien, euh, on peut bien, alors pas pour un territoire, euh, je vais faire un petit voyage à Beauvais, on va changer de météo, euh, pour… Euh, vous montrer ceci, mais donc quand on commence la participation au label, euh, on peut euh, indiquer, donc les EPCI sont forcément des territoires Internet, c'est pour ça qu'il n'y avait pas le sélecteur juste avant, euh, mais pour les communes, on peut choisir de participer en tant que ville ou village, comme il n'y a pas euh, euh, de définition. Euh, tout à fait objectif de, de ce qu'est un village, c'est vraiment plus une question d'identité territoriale et donc on laisse le loisir aux communes de, euh, se, euh, de se présenter en tant que ville ou village. Au-delà de cette distinction donc, qui est du ressort de votre choix, euh, le jury a effectivement les informations de nombre d'habitants et euh, également de, de, de, de géolocalisation de la collectivité euh, dans la géographie. Il y a des, un certain nombre de géographes parmi les, les universitaires de, du jury. Euh, le président de l'association également et, euh, et géographe euh, à l'université d'Albi et euh, donc euh, cette spécificité territoriale est prise en compte dans l'évaluation et il y a des villages 5 arrobas euh, il y a des petites villes euh, ou des, euh, des petites villes qui ont 3, 4, 5 arrobas et, euh, et c'est possible malgré la différence potentielle de moyens par exemple le, le, ce qui compte plutôt que le que le que la valeur absolue des moyens mis en œuvre ou, euh, ou, euh, ou les outils, la nature des outils utilisés, on est vraiment sur un axe autour de l'usage du numérique. Euh, vous le verrez dans les intitulés des services euh, et, euh, et les différents enjeux. Euh, la question de la transversalité de, de, des usages numériques est très importante. Et, euh, et, euh, et quelles que soient les solutions utilisées euh, finalement pour rendre ce service, c'est le fait que le service soit rendu dans le rapport aux habitants qui, qui comptent pour, pour l'évaluation du jury. On a une autre question, cette fois sur les moyens. Au-delà, comme on l'a vu, de ce qui peut être fait au niveau de la communication, qui est un levier très important après avoir obtenu le label, quels, quels sont aussi les éléments que la collectivité peut utiliser pour justifier l'adhésion On a alors une réponse à apporter au niveau de l'équipe, évidemment, mais on a aussi Eric Naudin qui avait un complément à faire après l'intervention de Michael. Tamia également, n'hésitez pas à apporter tout, tout éclairage. Je te laisse démarrer, Mickaël, ou pas bon, Je préfère entendre les collectivités d'abord et puis… Euh, D'accord. Bah, euh, pour moi, il y, y, y a deux aspects, enfin, euh, la partie com, oui, c'est un élément. Il y a la réseau entre élus, enfin, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Moi, je sais que, euh, fut un moment, j'avais beaucoup d'interrogations sur euh, les risques informatiques. Et donc, euh, d'échanger sur ce qui est mis en place, sur ce que, euh, pour ceux qui acceptent d'en parler, les communes ont pu subir, euh, comment ils l'ont géré. Euh, voilà, donc, c est, c est, euh, ça peut être un, un élément extrêmement important, le réseau. Donc, il euh, ne faut pas le négliger. Euh, la deuxième chose aussi, c'est votre capacité à remercier le travail des agents. Et quand je parle des agents, je ne pense pas forcément à la DSI. Euh, euh, Tamia l'a indiqué, c'est… Il y a beaucoup de porteurs dans le cadre des, des, des actions de, du label. Donc, ça peut être le scolaire pour les actions autour du numérique éducatif, ça peut être euh, l'associatif, ça peut être euh, la communication, mais au sens, par exemple, d'une gestion de, de l'internet citoyen, euh, ça peut être le participatif avec les, les plateformes de budget participatif. Et ça peut être bien évidemment la décider. Donc, c'est l'occasion de remercier aussi l'engagement des agents, le travail qu'ils ont fait, de les mettre en avant, parce que c'est important, enfin… Nous, on a, enfin, moi, je considère qu'on a une équipe très compétente au niveau de notre commune. J'en suis très heureux. Euh, et et pour moi, c'est aussi un axe pour leur dire, voilà, je, vraiment, on est content de ce que vous faites. Continuez. Enfin, vous allez dans le bon sens. Euh, N'arrêtez rien, ne lâchez rien. Voilà. Donc, c'est un, un élément qui est extrêmement important, je trouve, aussi. Merci. Donc, effectivement, il y a ce côté euh, d'utiliser le label comme un moteur de, de, de dynamique interne hein, dans, du travail dans la collectivité et, euh, et également... Euh euh, de l'accès au réseau des élus et des agents Ville Internet. Donc, euh, quand vous consultez les actions dans l'Atlas, si vous êtes membre, euh, alors euh, votre compte vous permet de consulter les coordonnées euh, des personnes qui les ont partagées. Euh, et donc, euh, si, vous êtes un, si vous voulez en savoir plus au-delà de ce qui est écrit dans l'affiche action, il y a vraiment le moyen d'aller euh, rentrer en contact d'autres collectivités. Oui, Tamia euh, euh, Pour. Euh... Pour nous, ça rejoint, ça rejoint vraiment ce, que, ce qui a été dit. Ça permet également énormément de rencontres, de partages, de bonnes pratiques et ça nous permet nous d'alimenter notre veille et ça nous permet de capitaliser sur des projets qui ont déjà été menés par d'autres collectivités. Et euh, euh, ben, notamment euh, lors des différentes rencontres, c'est aussi euh, de rencontrer ben, certains partenaires innovants qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de rencontrer. Il euh, y a le côté mise en valeur des agents et des participants qui est aussi important. Moi aussi, je reviens là-dessus. Euh, donc, euh, monsieur le maire d'Ajaccio est président de la CAP avait également décidé de euh, d'organiser euh, un, un pot de remerciement à toutes les personnes qui avaient contribué à ces projets-là. Et donc, euh, c'est également apprécié euh, par les agents pour la mise en, mise en valeur de leur travail. Et il y a ég également une notion euh, qui, va, qui va avec la communication, mais qui va aussi au-delà, qui est une notion euh, ben, euh, d'attractivité territoriale, euh, voilà, qui participent quand même au, au marketing de notre territoire et euh, peut-être de façon indirecte, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais qui permet aussi euh, d'accroître la légitimité des actions qui sont menées, euh, euh, d'obtenir également du budget pour les projets euh, qui ont un impact et, euh, et éventuellement aussi euh, de s'en servir pour euh, appuyer les, euh, les demandes, par exemple, de financement qu'on peut, qu peut avoir sur les projets numériques. J'ajouterais peut-être en complément pour les collectivités qui sont un peu plus en amont de leur démarche de mise en place de leur politique publique numérique, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas encore absolument tout mis en place, ou qui sont sur leur premier mandat, par exemple. C'est aussi une manière d'accompagner la mise en place de cette politique publique numérique, c'est-à-dire depuis parfois même le, le tout début, hein, qui correspondrait à une première année d'adhésion, vous avez des collectivités qui envisagent la participation au label à la fois comme eh bien, une montée en arrobase qui illustrera la mise en place sur plusieurs années de leur politique publique numérique. Et puis, évidemment, euh, se servir de la Mosaïque comme un outil d'autodiagnostic chaque année pour avoir des pistes d'évolution, puisque, comme vous l'avez vu, euh, la, la Mosaïque met en lumière des services que vous n'avez pas encore rendus. Et vous verrez aussi, pendant la rédaction des fiches, qu'elle fait remonter des fiches de collectivités assez proches euh, d'un point de vue des, des problématiques, pour vous, que vous puissiez vous en inspirer. Et comme euh, le disait mon collègue, justement, on peut, peut être prendre contact éventuellement avec, euh, avec le, le, le référent qui a mis en place le service dans votre dans collectivité. Donc, il y a aussi, pour des villes qui sont un petit peu plus euh, au début de, de, de la mise en place de leur politique numérique, euh, ce côté illustrer la mise en place du projet. Il y a une question également euh, sur euh, le coût de l'adhésion. Alors, peut-être qu'on est passé vite tout à l'heure. Il y a également une, un plafond hein, pour les euh, les plus grandes communes et les, pour les EPCI. Euh, donc, euh, donc il y a une progressivité euh, du montant de l'adhésion. Euh, donc, c'est euh, Antonin euh, qui pourra euh, vous renseigner plus précisément sur euh, sur l'adhésion et euh, revenir aussi euh, dans le cadre d'échanges, puisque là, ça... C'est déjà assez dense pour ce webinaire de parler uniquement de la participation au label, mais effectivement, les activités de l'association vont au-delà. On a évoqué le congrès national des élus numériques qui se réunira, euh, qui se réunira cette année euh, en octobre au Sénat pour sa cinquième édition. Euh, il y a d'autres événements de partage et d'échange euh, au-delà des exemples de ce webinaire, mais donc il y a des, des temps de rencontre entre les acteurs et il y a tout ce qui va recevoir. Donc c'est le le 16 octobre pour le congrès des élus numériques si vous voulez déjà noter la date. Euh... Et, euh, et, euh, et donc euh, effectivement dans ce que vous allez recevoir comme euh, veille euh, d'information dans le courrier de l'Internet citoyen euh, et euh, des différents outils euh, qui sont mis à disposition par l'association, comme également euh, euh, l'extension source de confiance qui vous permet euh, dans Google Big Quant euh, de euh, d'avoir un accès facilité à l'information du secteur public. Donc, voilà Il y a énormément également de de projets périphériques et de euh, et de. Euh, d'action avec les partenaires, euh, au-delà, euh, dans, dans les missions de l'association. On va être à votre disposition, évidemment, dans les prochaines semaines et mois. N'hésitez pas à entrer en contact avec l'équipe, que ce soit votre première participation euh, ou pas. Ceux qui ont été labellisés cette année, qui ont des questions sur la labellisation, parce qu'on voit que c'est aussi revenu en commentaire, euh, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Euh, on peut aussi, euh, évidemment, après les labellisations, entrer en contact avec le jury pour avoir des explications. Donc, euh, tout ça passera plutôt par le canal avec l'équipe. Mais euh, en tout cas, euh, on est vraiment à votre disposition, euh, euh, que ce soit par téléphone, euh, par courriel, pour répondre aux questions que vous auriez plus avant. Surtout, n'hésitez pas aussi, euh, si vous avez des questions euh, vraiment techniques sur le rattachement, euh, c'est très important euh, que vous puissiez travailler euh, donc, euh, euh, appelez-nous si jamais vous avez un rattachement en attente, euh, un élu qui n'est plus disponible, euh, qui était le référent précédent, etc. Euh, N'hésitez pas. Et, il est très important pour nous que vous ayez justement la capacité de, de vous saisir de tous les outils euh, et de pouvoir participer au label tranquillement, sachant que là, vous avez encore plusieurs mois devant vous. Donc, euh, c'est vraiment le moment de s'y mettre et d'envisager de, une participation. Sur la question de l'actualisation des actions, je vais peut-être préciser euh, euh, le, le, le fait que dans le cadre de l'évaluation, euh, les actions prises en compte, donc le, la mise en place de services publics, on est parfois sur du temps long, on n'est pas également dans euh, de, euh, de la mise en place trop rapide de projets, euh, et, euh, et donc euh, les actions prises en compte sont bien celles de pour lesquels les services sont rendus aux habitants euh, et, euh, et les actions sont celles qui ont été actualisées dans les deux dernières années précédant l'année de la labellisation. Donc là, par exemple, pour la 25e édition du label, il sera remis début 2024 et ce sont toutes les actions qui ont été euh, publiées ou mises à jour en euh, 2022 et 2023 qui seront prises en compte. Donc lorsqu'une collectivité participe tous les ans, ça allège aussi euh, la charge euh, pour le référent de l'actualisation des actions euh, où il y a euh, que la moitié du corpus qu'on est obligé par le règlement d'actualiser. Bien sûr, s'il y a eu des évolutions importantes, il est toujours riche et important de, de faire ce retour. Mais, euh, mais donc ceci est pensé. Et par ailleurs, d'une collectivité à l'autre, euh, il peut y avoir des participations systématiques chaque année parce que justement, la mosaïque est un outil qui est de toute façon utilisé un peu sous forme de pilotage ou de ou de, de vue d'ensemble, de miroir. Euh, il y a d'autres collectivités qui, qui participent de manière plus ponctuelle, donc c'est vraiment euh, à, à la discrétion de chacun. Peut-être qu'au pays ajaxien, il y a de, également des, des conseils sur le, la temporalité de la participation Eh ben Oui, peut-être pour que vous ne reproduisiez pas notre erreur. Euh, nous sommes des partisans de la dernière minute. Je ne sais pas comment on en est arrivé à faire ça, mais euh, on se penche sur ce sujet-là euh, au dernier trimestre. Et tout le monde sait que le dernier trimestre, c'est le trimestre où on doit euh, également préparer nos budgets, nos, euh, nos marchés, etc. Donc, euh, on, a, on est décidé. À se pencher maintenant sur la participation beaucoup plus tôt, euh, notamment puisqu'elle implique euh, d'autres personnes que dans le service numérique ou que dans la, la direction informatique, euh, puisqu'il y a des actions euh, euh, qui sont moins euh, euh, sous, notre, euh, sous notre aile, notamment celles qui concernent l'inclusion numérique, la médiation numérique, sur lesquelles on a besoin de, de s'informer, d'impliquer les, les acteurs euh, plutôt dans la compétence sociale pour notre collectivité et donc de démarrer ben, dès maintenant en fait. Je, je, je ne peux qu'appuyer cette proposition, d'autant plus que pour l'accompagnement par l'équipe également, euh, il y aura bien plus de temps et de, euh, et de temps consacré à l'équipe pour vous accompagner en ce début de, de saison de la participation euh, que pour les questions qui arriveraient proche de la clôture. Donc, euh, même s'il s'agit de faire un premier pas et de partager quelques actions, de prendre en main euh, les outils et, euh, et la démarche, euh, voilà, on vous encourage à, à faire vos premiers pas pas dans l'Atlas euh, euh, et, euh, et à prendre le temps de concrétiser euh, euh, l'adhésion de manière ultérieure avec euh, Antonin. Mais la plupart des outils, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et, euh, et, euh, et tout de suite euh, essayer euh, vos premières publications. C'est ça, sachant que servir de ces outils ne vous engage pas euh, et ne vous oblige pas ensuite à adhérer, c'est vraiment euh, disponible pour tous. L'Atlas se veut en réalité… Euh, comme un grand agenda des politiques publiques numériques. Et une partie d'entre elles, donc une partie des membres, décident de faire participer leur politique publique numérique au label. C'est vraiment comme ça que c'est envisagé. Vous verrez que c'est en même temps un endroit pour déclarer vos actions, mais comme on l'a vu aussi, c'est vraiment un répertoire à un instant T de ce qui se passe sur le territoire. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à nous appeler pour vous l'approprier. Vous verrez qu'on peut faire un tas de tri géographiques pour regarder ce qui se fait sur ça sur sa région, sur son département, euh, vous pourrez peut-être même découvrir des choses sur les collectivités proches, notamment celles qui ont été labellisées, et à ce moment-là, n'hésitez pas à entrer en contact avec elle et bien. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour vos questions et votre attention. Je remercie les collectivités de Mon Repas et du Pays Ajaxien de nous avoir prêté leurs élus, leurs agents pour euh, intervenir et, et partager leurs expériences. Euh, merci à tous les intervenants et euh, à très bientôt sur la plateforme Ville Internet euh, ou euh, sur les différents supports euh, pour communiquer avec vous. Euh, et donc, on vous envoie les ressources très bientôt, euh, d'ici demain après-midi au maximum. Vous aurez tous les éléments dans votre boîte mail pour les partager avec euh, d'autres élus et agents de votre collectivité.